Ah bah oui, créer une nouvelle voie, ça fait avancer le chemin, oui oui, ça c'est sûr. Portez quoi. Bon, salut tout le monde, j'espère que ça roule. J'ai pas une bonne nouvelle. Je suis maudit. Euh, bon, déjà, il n'y a pas de rush de mon aller-retour de ce matin, parce que j'étais à la bourre, euh, j'avais pas préparé la caméra. Mais, euh, figurez-vous euh, que j'avais donc une radio à faire euh, au cas où et une écho à faire pour euh, affirmer que c'était bien mon ligament qui était touché. Et en fait, on a fait que la radio parce que j'ai le petit doigt pété. C'est une fracture que j'ai. Bon, c'est pas très grave, je souffre pas au point de m'amputer, hein, mais bon, une fracture, c'est toujours plus chiant à, à réparer et de s'en remettre qu'une entorse ou un ligament ou un truc comme ça, quoi. Donc euh, voilà, j'ai rendez-vous là, euh, en visio avec le doc, euh, pour regarder la radio et, euh, et une prescription pour aller voir un chirurgien, mais normalement il y a ouais, un petit passage au bloc, euh, le bout de doigt a un petit peu bougé, donc il faut, euh, il faut rassembler tout ça, quoi, faire un peu de couture. Oh ouais, ça a changé Changer les kangous ça faisait pas Stroboscope à l'époque. Une option boîte de nul. Bon allez, médecin, travail, dodo. C'est un beau cocktail. Bon, ben voilà. Rendez-vous terminé, travail terminé Alors a priori je devrais pouvoir éviter l'opération selon le doc Enfin le même qui m'avait dit que j'éviterais la fracture que c'était un ligament donc on va voir Mais pour lui un simple, vous savez les, les prothèses en plastique là Qui font un peu Robocop et qui vous englobent le bras, le poignet et deux doigts là Je pourrais avoir ça peut-être Enfin bon, faut que je vois un doc le plus rapidement possible, on va essayer de faire ça demain pas traîner parce que là c'est quand même pas rigolo 3 semaines d'interruption de, de sport putain ça m'énerve non pas que je sois excellent mais j'aime bien quoi ça me défoule Ah bien il va faire ça sur combien de kilomètres au en fait ma carte vitale, j'avais des gros problèmes de carte vitale ça fait euh, un an et demi, deux ans, voire un peu plus même que je peux pas m'en servir elle, elle marche nulle part, je peux pas la mettre à jour en pharmacie, enfin bon, elle est inactive quoi, et quand j'essaye de la renouveler euh, sur le site de Amélie ça me dit carte vitale euh, déjà considérée invalidée donc je comprenais pas, donc j'ai appelé tout à l'heure et la nana me dit tranquillement bah oui, bah écoutez, comme euh, vous l'avez pas mise à jour euh, souvent Bon, on l'a désactivé. Sous-entendu, euh, quand t'es pas malade assez souvent et que ta carte vitale, elle tourne pas assez souvent et te la désactive. C'est quand même gravissime, punaise. T'en donné l'utilité et, et l'importance d'une carte vitale, c'est quand même incroyable. J'espère que je suis un cas isolé, que c'est pas une politique générale, parce que sinon, punaise... Euh... Peut lancer les paris est-ce qu'on peut lancer les paris sur la probabilité qu'une des deux est dégobillée dans le VTC je ne sais pas il n'y a aucune preuve et ça ne fait ça ne paraît pas euh... implacable mais bon qui ne tente rien à rien sur ce mes amis merci d'être resté jusqu'au bout euh... Bonne soirée, ciao, ciao. et euh, à demain si je trouve des résultats, euh, des rendez-vous chez euh, un chirurgien orthopédiste, et sinon euh, à lundi pour la journée de travail de dimanche, ciao. ciao.